Bonjour mes chers amis, bienvenue sur votre chaîne du Comix TV et bienvenue au Brésil. Oui, je parle portugais du Brésil dès le premier pas. Alors dans cette vidéo, on fait ce qu'on appelle la présentation, se présenter. Mais on pose la question, mais comment Mais comment se présenter devant les Brésiliens et les Brésiliennes Mais comment qu est donc la façon la plus pratique. Voilà, je cherche ici la façon la plus pratique de se présenter facilement et aisément. Voici donc la solution. D'abord, il faut dire votre prénom. Nommé. Nommé. Votre âge. Itachi. Itachi. Et votre nationalité, ville, origine et cest à Le nom veut dire Nomi. Mm -hmm. Votre âge est à Votre nationalité, origine, origine et votre ville, cest à Voici donc la présentation comme exemple. Je m'appelle Youssef, j'ai 45 ans, je suis marocain, j'habite à Casablanca. Mais comment on dit ça En portugais du Brésil. Ou en portugais. Euh, je m'appelle Youssef, myonomi et Youssef. Myonomi et Youssef. Myonomi et Youssef. Myonomi et Youssef. Youssef. D'accord alors, j'utilise un verbe te1, ça veut dire le verbe euh, avoir. Te1, c'est le verbe avoir. Euh, c'est un verbe irrégulier. Hum? On va voir cela après. On dit, j'ai 45 ans. Et je 45 ans. Et je 45 ans. Eu tenho quarenta e cinco anos. Eu tenho quarenta e cinco anos. E sou. Eu sou maroquino. C'est-à-dire, de eu sou maroca. Eu sou maroquino. j'habite à Casablanca. Eu moro, eu moro in Casablanca, eu moro in Casablanca. Je m'appelle Youssef, mio nome Yosef, Youssef, mio nome Youssef, j'ai 45 ans, j'utilise le verbe tien, c'est le verbe avoir, c'est le verbe irrégulier, eu tenio, 40 t. 5 quarante 45 années. Euh, je suis marocain. Io so maroquino. J'habite à Casablanca. Io moro in Casablanca. Alors, mes amis, vous savez comment vous vous présentez maintenant d'une manière brésilienne. Je me présente. Je m'appelle Youssef, c'est-à-dire quoi Meu nom est Youssef. C'est très bien. Et j'ai 45 ans. Comme exemple. et 45 ans. On utilise le verbe dire. C'est le verbe avoir. Très bien. Et je suis marocain. Je viens du Maroc. C'est-à-dire Marocos. Marocos. yo sou, sou Maroquin. Pour les femmes je suis marocain. très bien euh, j'habite à casablanca euh, comment dire cela en portugais et je em casablanca casablanca et je em casablanca c'est-à-dire j'habite à casablanca mon nom est Youssef. et je suis 45 ans je euh, eu suis maroquino et c'est bien et c'est très bien félicitations à nous deux. à nous deux on a bien parlé en portugais du Brésil cette fois Très très bien. Je suis débutant et vous êtes aussi débutant et tous ensemble, on va parler avec les Brésiliens et les Brésiliennes d'une manière vraiment efficace. À très bientôt. Ciao.